Bien que je sois ce bienvenue sur ma chaîne YouTube au cours de cette vidéo je vous montrer les différents de les plus dangereux et les avantages sous le code médicinal et les inconvénients sur le thème en humain. Plusieurs inconvénients sont créés à base de plusieurs médicaments sont créés à base de cépans, comme les médicaments médicinales le plus crégants. Tout d'abord, il ne faut pas tuer les sépans, il faut plus tuer les sépans, même s'ils si sont dangereux car ils nous apportent un réconfort majestueux. Vous, vous pourrez me dire pourquoi je le dire, mais il faut savoir les sépans les plus dangereux du monde sont présentés au cours de cette vidéo et plusieurs avantages sont tirés vers eux pour attirer vos suivis. Commençons. Nous commençons d'abord avec le cristal guépi. Qui est un serpent bénimeux très mortel, Sa cura attaque son système immunitaire. Immuni attaque ton système immunitaire pour dégrader une mort tragique qui est lente couramment très spécifié sur le langage de pas qui est présenté souvent sur niger white et géographique qui est plus présenté sur le thème de mort attaque ton système immunitaire te faire des troubles des mémoires et arrête ton cœur, le réduire sur le tour de compression et te traduit à une mort tragique si tu n'es pas directement viré dans un hôpital. Nous continuons plus loin avec toujours le même et nous allons sur le serpent rouge. Serpent rouge qui est plus présenté dans le serpent des mères qui est un serpent mortel. D'où je ne suis pas sûr que le médicament est disponible pour, ce, pour cette piqûre de serpent. C'est plus que ces sépare arrête ton cœur, Tu fait mal à respirer, te fait saigner partout et tout le es, que es, explose tes portes, ça veut dire tes, tes anasales vibreuses pour te graduer à une mort directe. L'âme, le serpent noir présenté dans les forêts, il te compresse jusqu'à ta mort et te déguste lentement. Sa piqûre te paralyse sur un côté fondamental. Nous allons sur le bousquet, le man bousquet qui est un serpent rougueux, qui, qui a des inconvénients néfastes sur le corps humain. D'ici que vous voyez sa taille qui est peut-être à 500 bah, à sa tête qui est très large et son venin qui est très venimeux, c'est qu'il se consomme il se consomme des végétaux aliments comme les gousses, les sourires les rares de bousse et les grenouilles nous continuons avec le serpent du désert qui peut qui vous tue lentement et qui est assoiffé de piquer ça veut dire il n'est pas agressif mais l'or qui voit une personne, il pense toujours dans sa tête qu'on veut lui tuer. Pour ça, il s'est camoufle pour vous. Nous continuons avec le serpent le plus noir, le serpent le plus dangereux du monde. Ils sont représentés. D'où nous voyons. Alami. Alami est un serpent qui vit sur les arbres, vit dans l'eau et qui est néfastement dangereux. Le piton des arbres, ça veut dire, on appelle ça python indien. Les pitons indiens, ça veut dire les cobras indiens. Lorsqu'il lève sa tête, il ne vous voit pas quoi, mais juste comme il lance sa salive tout en désordre pour vous fibroyer, juste de sa salive qui vous touche et tu ne mords. Alors si ça touche alors les yeux, c'est fini pour vous. Vous voyez donc... c'est pas noir m'en bavé contre très de ses pas ces deux ses pas sont euh, des discours et les discouriers ce c'est pas nous de, pas devenu nous mais dangereux ce c'est pas devenu mais pas trop dangereux juste effrayant sur le regard mais pas effrayant sur le venin. je sais pas si mais c'est très mortel qui vous paralyse c'est pas aussi fort briand et ce c'est pas ce mamba vert très reconnu. C'est c'est aussi d'où le sépant a des avantages médicinales et bien plus sérieux. Richesse de de remèdes. Il vous permet, ça veut dire, faut quand vous couvrez c'est pas chez vous, faut appeler les professionnels pour cela pour venir prendre leurs intervenants sur les thèmes financiers pour dire. Si vous passez le temps à c'est pas il y aurait des espèces qu'on doit plus trouver à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir plusieurs de mes vidéos. Faut savoir, je fait fais pas seulement dans les vidéos médicinales, je fais dans la science, philosophie, programmation informatique, logiciel, programmation, musique. Ça veut dire que ma... Ma chaîne YouTube est bouleversée de plusieurs circuits que je ne suis pas spécifié sur un seul clip mais je suis mini people.